16 de la semaine, numéro 44 En plein rush Leçon numéro 1 Le stress commence avec le réveil matin Yo J'ai zappé le réveil, sérieux ça fout les boules les faut je bouge pas le temps pour bouffer Boire un café, je fous les bouches et doubler Tous les jours les fous, les cours des oulettes Pour les soumettre ou mettre boulettes. Prouve, je suis et doux, mais bourré de foudre je à la cool mais ne fais que stresser Plus douze me la coule, plus de retard je dois encaisser Pendant que je roule, ben la vaisselle 7 Et même quand j'ai full time Je finis toujours pressé Putain Pas le temps de respirer Il me faut des clopes et ça va fermer En rentrant je finis mon 16 et ça va faire mal L'horloge est forme Elle va falloir faire vite mais Je j'foutrais bien quelques têtes de walk 6 dans le form le vite fait Sinon après je vais encore courir Pourtant j'ai pas de pas de meuf ni d'animal à nourrir En plein rush de la naissance au dernier soupir avant de mourir, faut lever le pouce en l'air et sourire